Il me semble que la multitude peut se donner à elle-même des institutions qui organisent de l'horizontalité. C'est en tout cas ce que politiquement on peut désirer, ce qu'on peut vouloir. Ce sont des, des institutions qui sont constamment redistributives, qui ne permettent pas la verticalité. Je pense par exemple, sur le plan vraiment strictement du fonctionnement politique, à euh, euh, la révocabilité des élus, les mandats courts, la rotation des charges, le référendum d'initiative citoyenne, référendum mmh, révocatoire, mmh, mmh. le tirage au sort. Ça c'est des institutions, c'est des règles qu'une multitude peut se donner, qu'un corps politique peut se donner, qui empêchent que quelque chose se verticalise, puisque ça, ça consiste constamment à, à, à, à interdire que la capture soit possible. Hein. Si, si tu mets en place ces règles-là, c'est des règles de redistribution à l'horizontale constamment, tu vois. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un, un impérium qui, qui, qui, qui peut ne pas se laisser attraper par la verticalité et la capture, ce que tu contestes absolument. Justement, je veux sortir de cette antinomie-là. Une institution est un fait de verticalité. Même une institution qui redistribue le pouvoir est un fait de verticalité. C'est un fait de verticalité régulé, de verticalité modérée, mais c'est un fait de verticalité. Le fait qu'il y ait une institution, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité sociale. Mm -hmm. Oui, c'est ce qui fait autorité. L'institution, voilà, mm -hmm. ce c'est ce qui fait autorité. Mais le faire autorité socialement conçu, est précisément un fait de verticalité. C'est quelque chose qui s'impose à tous les sujets de l'institution. Oui, mais là tu es d'accord que c'est une verticalité qui n'est pas sujette à ah la mais capture, mais, mais, mais, mais, ça mais, change tout. Mais, mais si, mais bien sûr que si. Elle est sujette à la capture, mais elle régule la capture. Elle, est, elle régule et elle essaye d'amoindrir la capture dont elle est elle-même l'effet. C'est pour ça que hmm. pour moi, l'émancipation ou l'horizontalité est un point asymptotique et un point asymptotique seulement. Asymptotique, on, ça veut on dire, dire faire... qu'on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre hein, complètement, mais on peut cheminer vers. Moi, moi tout, tout, tout ce. La, la, parce que j'essaye de me défaire de toute une série d'antinomies que je trouve euh, intellectuellement euh, ruineuses. Et euh, en particulier de celles qui consisteraient à dire ah bah, puisque nous sommes dans le monde de la verticalité, tout est foutu, tout est perdu, abandonnons tout, et voilà. voilà nous, nous, nous, nous serons sujets à l'asservissement de l'impérium sous sa forme étatique, institutionnelle, etc. Mais non euh, entre le fait de euh, ne jamais pouvoir atteindre le terme de la trajectoire et le fait de demeurer dans les toutes premières étapes, il y a tous les intermédiaires qui sont bons à parcourir. Le seul fait qu'il y ait institution est une manifestation de verticalité en soi, puisque une institution par définition, alors là aussi je pourrais le dire à la manière spinosienne, c'est de l'affect commun cristallisé. Mmh. Donc c'est bien quelque chose que tout le monde reconnaît. Bon oui, oui, alors, nous pouvons, nous pouvons euh, accroître euh, le, le, le contenu de réflexivité, voilà. le contenu de maîtrise consciente de, que, que nous investissons dans les institutions, mais Et leur le... degré de capturabilité, si oui, je oui puis absolument, dire. Nous, ça nous, nous pouvons le faire décroître. Euh, mais euh, du fait même que nous vivons dans un environnement institutionnel, par la même, mmh. nous attestons que nous demeurons dans un environnement qui est encore verticalisé. Alors moi, j'essaye je, de donner de ça une, une illustration par un cas a fortiori, qui est euh, les sociétés dites sans État. Oui. Alors, alors Pierre Clastre, anthropologue, euh, auteur du célèbre La société contre l'État, etc., est une figure de proue de l'anthropologie anarchiste. Ah L'anthropologie la, nous qu'il y a eu des sociétés sans état. Je dis que les sociétés, cette, ces sociétés sans état, qui sont étu, étudiées par classe, qui sont indiscutablement des sociétés sans appareil de coercition séparée, sans appareil de commandement séparé, ces sociétés n'en sont pas pas pour autant des sociétés horizontalisées. Ce mm -hmm. sont des sociétés qui demeurent verticalisées. Et du simple fait qu'elles tiennent ensemble comme société. Parce que si elles tiennent ensemble comme société, ça veut dire qu'il y a un principe commun qui s'impose à tous les individus qui en font partie. Et ce principe commun est du vertical. Oui. Tu cites aussi euh, le, le travail de Greber, tu cites David Greber oui. qui, qui croit trouver dans une société où tout le pouvoir est concentré dans euh, des poupées fétiches, enfin oui. des fétiches, euh, qu'il croit que c'est une société sans état. Et tu lui montres que le fétiche est précisément la, la société crise... concentrée et de... matérialisée. Voilà. Si Eric Hazan était là, par exemple, il vous dirait « Écrire, commencer à écrire une constitution, c'est le début de la fin de la Révolution. » Alors, euh, il y a quelque chose de vrai et d'insuffisant en même temps là-dedans. Il est vrai que l'écriture d'une constitution, c'est le lancement, c'est la mise sur orbite d'un ordre institutionnel naissant, et un ordre institutionnel est par construction un ordre de la capture. Les institutions, ce sont des instances de capture de la puissance de la multitude, donc de la volonté collective. Donc c'est pour ça que c'est un problème. Et en même temps, on ne peut pas rester adéternable dans la suspension du moment insurrectionnel. Ou alors les insurrections sont vouées à toujours finir et à se refermer sans rien donner, en quelque sorte. Euh, que dire qu'il ne soit pas trop mièvre sur euh, le, les citoyens constituants, sinon que tout ce qui développe la raison politique en le plus grand nombre de personnes est bon à prendre. Donc, y compris le fait que les individus se réapproprient la question constitutionnelle, acquièrent à son propos une compétence, et oui, peut-être, euh, euh, euh, offre par tirage au sort, puisque c'est ça la question qui est régulièrement évoquée, offre par tirage au sort euh, les... Euh, les, les, les... Les, les, les éléments constituants, enfin les éléments d'une assemblée constituante. Bon, pourquoi pas Je sais pas, je pas de... Si vous l'ai dit comme ça, ça me paraît une idée euh, qui, euh, à propos de laquelle je ne me prononcerai pas catégoriquement, mais qui mérite au moins en tant que telle d'être euh, creusée. Je dis qu'il faudrait que nous écrivions une constitution, la constitution de la République sociale la République Sociale, c'est l'exact contraire de la République d'aujourd'hui, qui est la République bourgeoise, et qui sanctuarise dans ses textes le principe de la propriété privée des moyens de production. Écrivons la Constitution de la République Sociale pour nous libérer de la propriété privée du capital